Demande numéro 13 Voix de réconciliation vers la paix. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit votre union exemplaire. Merci de m'inspirer la voie de réconciliation intérieure et extérieure, afin que la paix règne en maître dans tous les cœurs, et entre tous les cœurs et pour l'éternité. Béni sois-tu Merci.